Chez Nadi, c'est un café associatif, un café intergénérationnel où il se passe beaucoup de choses, notamment un lieu de convivialité mais avec de nombreuses activités. On travaille pour rompre l'isolement des seniors dans leur quartier et qu'ils puissent venir passer un bon moment, participer à des événements et puis trouver aussi une seconde famille s'ils sont seuls. Alors les partenariats ils sont nombreux, Alors déjà euh, le café là, dans lequel nous sommes à Perrache est situé au pied d'une résidence euh, autonomie pour seniors, donc euh, le premier partenaire c'est la ville de Lyon euh, qui a souhaité euh, que l'on puisse euh, euh, proposer euh, ce lieu convivial, une offre de restauration, les animations euh, déjà aux résidents sur place et aux habitants du quartier, et nos partenaires ensuite vont être les bénévoles pour qu'il y ait euh, euh, ces événements, pour qu'il y ait ces rencontres intergénérationnelles, euh, on va mobiliser les associations, les bénévoles, les gens du quartier, les familles, les actifs, euh, les crèches, toutes les structures également euh, qui vont avoir un intérêt euh, pour venir chez Dadi. Chez Dadi, c'est la seconde famille. Euh, donc euh, l'idée, c'est d'avoir, de créer cette communauté, euh, d'avoir de, de, un, un lieu qui est... Euh, plein, On a envie d'y aller, on... Et il se passe beaucoup de choses, donc il nous faut ces bénévoles, ces gens engagés qui vont venir partager un talent, qui vont venir participer aussi au fonctionnement du café. Le café est ouvert aussi le week-end, peut-être ouvert en soirée pour des événements. Donc c'est vraiment de pouvoir accueillir toutes les personnes, qu'ils soient ici ou dans le quartier ou à domicile. L'accompagnement que nous avons mis en place, ça a été constitué dans la co-construction avec l'organisation donc chez Dadi, d'une part de grilles d'évaluation des futurs projets, d'implantation de ce type de, de, de café intergénérationnel, et d'autre part aussi de critères d'évaluation des cafés qui sont déjà existants. Les outils qui ont été mis en place allaient dans l'accompagnement en fait, de cette, cette démarche d'essaimage pour évaluer des, des opportunités de nouvelles implantations du, du café. On a pu se doter d'outils complémentaires notamment pour le recrutement de nos gérants, d'avoir des critères de suivi, d'analyse. Voilà, Est-ce que, est que le, le, le fonctionnement est bien là Est-ce que la communauté est déjà créée Est-ce qu'on a assez de partenariats Et puis aussi un outil intéressant pour, en, en amont, détecter le potentiel d'implantation de café, de conception de café dans une ville, dans un quartier, dans un village.